Allez, c'est parti pour la partie. Euh, donc, nous, enfin, moi en tout cas, je ne connais rien au jeu, euh, mais je vais prendre elle, là, ah, la, la demoiselle. Donc, quand on prend un perso, là, sa petite figurine. Ouais. Voilà, finement détaillée. Ouais. <rire> tu prends sa fiche. Oh, c'est du pliable. Le bateau, c'est cool. C'est utile, hein. Sa carte, bon, qui ne sert pas énormément à grand chose, tu la mets au milieu. Voilà, mmh. tu vois. Ah ouais, tu vois, c'est marrant, mais... Oui, alors, là, il faut bien se rendre mais compte buy, que voilà, c'est le premier gros jeu, en fait, de Lucky Duck Game. Ouais. Gros jeu dans le sens, beaucoup de matos. Donc, euh, bah, vu que c'est leur premier, bah, ils ont eu des, petits, euh, des mmh. petites cagades Oui, parce que là, du coup, il une là, là, bonne idée. Voilà, ça, c'est bien pour ranger, mais effectivement, c'est un peu euh, en zigzag. Et ils ont un problème de production. Au fait, les petits cœurs, ils devaient être rouges. Et là, ils sont gris. Ça ouais, dépend. Mais tous ceux qu'on baquet vont les recevoir en rouge. Hein. Donc là, pas de <rire> Toto, maintenant qu'il a l'héros, il peint <rire> ah, tout, bah, Il peint okay. tout, Attends, tout. Et tu vas choisir un de ces deux pouvoirs. Ok, d'accord. Je te conseille le pouvoir, celle-là, avec la glyphe jaune. C'est bon. Ok. Voilà. La malédiction d'affaiblissement. Ignorer les icônes. Chine mene, chine mene, chine mene. De la horde sur laquelle cette tuile dégâts est placée. Ou malédiction de désespoir. The... Oh. Ignorez les icônes euh, schluck, double flèche, de, flèche, de, flèche. <rire> de la horde sur laquelle cette tuile dégâts est placée. Ouais, alors soit j'en prends une qui impacte un seul, un seul icône, soit j'en prends une qui impacte 1, 2, 3, 4, 5 icônes, quoi. Ouais. Genre, ben, je ne sais pas, c'est quoi le mieux <rire> Après, celle qui, euh, qui permet d'enlever un certain icône est quand même assez important tu vas voir. D'accord, bah, je vais prendre celle-là. Je le mets par là, j'imagine Non, je la mets sur une des deux places de capacité spéciale. Alors, je vais peut-être le mettre en un, c'est une bonne voilà. idée. Étant hein donné qu'après, il y a deux. Alors, moi, j'ai envie de commencer par le qu'est-ce qu'il faut faire dans ce jeu Alors, peut-être. Kingdom Rush, c'est donc un jeu à licence. Ouais. Qui est donc tiré de la licence nomme Rush, un célèbre jeu mobile. Auquel tu as beaucoup joué. De la balle. D'accord. C'est un jeu extrêmement et connu. Et il bouffe. <rire> <rire> donc le jeu est énormément connu sur téléphone. Quoi. Ça fait plus de 10 millions de téléchargements. Donc, et c'est considéré comme, voire même, le meilleur tower defense de... sur mobile. Bon, on, a, on abordera ce sujet-là voilà. euh, dans euh, la vidéo de présentation. Euh... Donc dans un tower ouais. defense, c'est plutôt simple. Il faut éviter que ton royaume qui est ici en fait, mm -hmm. avec tous ces petits cœurs. Ouais. Eh bien, on évite que les monstres, en prenant des petits chemins, mm -hmm. aillent euh, enlever ces petits cœurs et donc détruire nos, nos, nos royaumes. D'accord. Ok. C'est ça. Et nous, pour gagner, on va devoir détruire, dans toutes les hordes qui vont arriver, trois cartes portails. D'accord. J'y euh, viendrai après. Une fois qu'on a détruit ces trois cartes portails, on finit le tour et euh, on a gagné. Ok, très bien. Donc, il va y avoir des vagues en fait d'assaillants qui vont venir. Voilà. À chaque tour, on va avoir des vagues d'assaillants qui vont arriver de ces deux points-là ouais. et qui vont venir inexorablement vers le vers notre royaume. D'accord. Et, et le, donc, le plateau est, est, est petit quand même. Euh, ça va ouais. venir vite Ah oui, oui, ça va venir vite. Et euh, les petites tuiles, là, euh, les là, c'est quoi Alors, les petites tours, bah, ça va nous permettre de mettre nos tours. Parce qu'un tower défense, il faut qu'on mette nos tours. Ah, c'est comme dans les trucs, en mettant le machin là, ils vont tirer. Voilà. Comme ça. Voilà. D'accord. Ça y est, je suis excité. Ah, c'est ah. bon, ça te. <rire> et en plus des tours. Ouais. Qui sont. Chaque tour a une couleur. Et chaque couleur va correspondre à un de nous, mm -hmm. à un joueur. Mm -hmm. Donc moi, par exemple, je suis vert. Donc je vais pouvoir mettre mes tours. Tu que es sur vert. Les... Que sur les tours verts. <rire> et euh, Toto, lui, c'est violet. Donc que sur les violets. Donc aussi, on va devoir. Euh bien se dispatcher nos, nos tours. Ça, c'est la nature du personnage, c'est ça qui est défini Alors maintenant aussi, en plus des tours, on a chacun un perso. Non, parce que tu dis, euh, Toto, il est vert, et moi, je suis violet. Euh, ah non, non c'est le, es le... Ah d'accord, ok. Ouais. Oh, toi, oh, tu ah, vas okay. pouvoir mettre tes tours sur les... C'est le petit, les... euh, petit clippet qui est là, en fait. Voilà, c'est donc violet, diamant. et toi, t'es vert, voilà, et moi, je suis jaune. Suis ok, c'est rien, c'est moi. Et en plus de nos tours, on a, bien sûr, nos héros. Chacun, on en a un. Mmh. Donc, les héros, on regarde, on va prendre le tien. Ouais. Euh, il a ses points de vie, avant mmh. d'être KO. Mmh. En dessous, les petites pompes c'est le nombre de cases où il va pouvoir. Ça, c'est mes points de vie, ouais. ça, c'est mon déplacement, j'imagine. Voilà. Donc, euh, ok, je vais pouvoir me déplacer de trois cases. Voilà. Ça, c'est la carte que tu vas utiliser quand tu vas la jouer. Bon, ça, c'est plutôt un moyen mémotechnique, mais c'est pas d'une grande importance, hein, mmh. hein, franchement. Ça, c'est son attaque de base. Mmh. Je reviendrai aux attaques. Mmh. Ça donc c'est un petit point de vie, tu le mets euh, au maximum, hein, tu peux le mettre. D'accord, ok. Voilà. Et ça, c'est d'autres capacités euh, spéciales qu'on peut avoir par rapport au scénario. D'accord. Et je vais débloquer une, une deuxième, ça, je l'ai débloqué dès le début. Est-ce que je pourrais changer, euh, dire voilà, j'enlève celle-là, j'en mets une autre au, au début du scénario, on a un nombre de, de capacités qu'on peut avoir au début du scénario. On peut pas en gagner plus dans le scénario. Mm -hmm. Après, tu as la séquence de jeu. Mm -hmm. Ça, ça c'est pour les étourdis comme mm -hmm. moi. Et après, tu as aussi les tours de départ qu'on va déterminer par rapport au nombre de joueurs qu'on est. D'accord. Donc, vu qu'on est trois joueurs, moi, j'ai une tour de mage et une tour d'archer. Toi, tu vas bombard, commencer. Bombarde, bombarde. Toi, c'est bombarde, bombarde. On sent que ce personnage... Donc ça, tu peux revenir dessus, s'il te plaît. Ça, ça c'est... Euh... Donc ça, c'est les, les tours de, jeu... de, de joueurs. OK. C'est les fameuses tours qu'on va pouvoir, donc, installer sur le plateau. Donc là, on est trois joueurs. Donc moi, j'ai archer-mage. Toi aussi, tu as archer-mage. Ah. Tu vas commencer, donc, avec ça. D'accord. Au fur et à mesure de la partie, on va pouvoir en acheter des nouvelles. Donc ces cartes-là, je vais pouvoir venir les poser sur les, les... Voilà. les trucs. Ok, d'accord. Bon, on, verra, on verra pendant la partie. Très bien, on part avec ça. Ok. Maintenant, le plateau, donc. On a nos endroits où on va construire. Mm -hmm. On a le petit chemin où on va avoir nos hordes, les hordes qui vont se déplacer, donc nos points de vie. On va avoir des petits soldats qu'on va pouvoir mettre grâce à des certains, à certaines tours. Ça, Et on a aussi des petits diamants qu'on va gagner en détruisant des hordes. Et ces petits diamants, va, ça va nous permettre de, d'acheter des nouvelles tours. D'accord. OK. Donc maintenant, les séquences de jeu. On va passer directement à la séquence 2. Mm -hmm. Jouer des cartes-tours héros, c'est le, le moment le plus important. C'est un jeu coopératif. On joue tous en même temps. Ah je suis pas à l'aise là. là tu, te sens, tu te sens mal Ah je suis pas à l'aise. Donc, <rire> donc pendant notre il tour. Il va falloir que tu nous aides. <rire> Tapé <'as perdu. rire> <Mais>, Non Je m'appelle Crawl Toi, es tout dans Kroll. la finesse, tu vois. Toi, t'as quand même 4 points de vie. Par contre, il ne bouge que de 2. Moi, je m'appelle Eline. Voilà. Et moi, c'est Aleria. Donc moi, j'ai euh, ma figurine en plus, je vais avoir. Petit château. Un petit chaton. en plus. Miam, miam, miam, miam. Miam. <rire> Donc, quand c'est un autre tour de jouer, on va avoir trois actions possibles. Enfin, on va pouvoir jouer notre héros, jouer nos tours, ouais. ou donner des tours aux autres joueurs. Ah, ouais. Je vais directement passer par... C'est je... ce que tu dis, on joue tous en même temps, mais... Euh... Tous en même temps, on va pouvoir jouer tous en même temps. Après, je vais... En termes de. Moi, moi c'est un truc qui me. Ça me perturbe toujours quand on me dit que c'est un jeu où on joue tous en même temps. Il alors qu'on communique et qu'on dise, ouais, on va ouais, faire ouais. ça, on va faire ça, on va faire ça. Il va y avoir on un moment, ça. oui, il faut, faut de la cohésion quand même. mais oh, euh... oh, Je suis pas à l'aise. Nous n'avons qu'un seul tour, en fait. Voilà. C'est un tour on, en commun. Semble, okay, voilà. ça. Donc, quand on s'échange des tours, en plus de la donner, ouais. et ben en fait, on va l'améliorer. Wow. Donc, de archer 1. Elle va se retourner. Non, non, non. Elle va passer. On va passer à. Or chez deux Tireur d'élite. Wow. Plus ça va aller, plus elle va s'améliorer, donc plus ça va, plus elles sont de mieux en mieux. La question me brûle les lèvres. Oui. Comme ça dit. Sur ton plateau, là. Oui. Il y a quatre étages. Parce que les quatrièmes, c'est les meilleurs tours. J'ai l'impression qu'il sait <rire> la réponse à sa question. <rire> Mais dans <rire> ce scénario-là, on ne peut pas les utiliser. Il n'y a qu'un le... qu con aujourd'hui, c'est moi. <rire> parce que c'est le deuxième scénario de la campagne, qui... où il a dix scénarios au total. Et bien sûr, c'est des scénarios où... Qui nous explique de plus en plus de choses. Mmh. C'est assez didactique. Donc en fait pendant tout le long de la partie aussi, il faut qu'on se donne des tours pour pouvoir les améliorer. D'accord, ok. Mais en même temps il faut bien gérer parce que si on se donne trop de tours, on n'a pas assez de puissance de feu pour détruire. D'accord. Ça tu peux expliquer ce qu'il ce qu y a là-dessus, là, euh, comment ça se lit, comment ça, cela s'interprète euh... Alors voilà, ben, ça c'est le moment d'attaque. Quand tu attaques soit avec tes tours et avec tes héros, ça revient pour nous. Pour détruire une horde, il faut que tous les monstres qui se trouvent sur la horde disparaissent sous les pieds euh, monstrueux de Roll. Et aussi bah, sous les petits polyminos de nos tours. C'est quoi okay. Polyminos. Si C'est le euh, terme. Oui. D'accord. Chaque tour, chaque héros, en fait... Mmh. Mais des certaines formes différentes mmh. où tu vas pouvoir masquer en fait mmh. les monstres, d'accord. Ok, donc, par exemple, moi ma tour d'archer elle peut attaquer en diagonale, droite et gauche, devant. Mmh. Et je mets donc une mmh, mmh, un mmh. truc d'archer, mmh, j'ai compris. Voilà en vertical, d'accord. Mais attention, c'est vertical mmh. donc je peux pas arriver en le mettant comme ça, d'accord. Ok, ce que mmh. c'est en rapport avec la tour et avec ton sens que tu mets. D'accord, donc là moi j ai, j ai, je vais partir avec ces deux trucs là en main, et donc j'ai un archer et okay. un mage qui va pouvoir tirer en faisant des petits L. Donc toi okay. par exemple, tu vois quand tu mets comme ça mm -hmm. ça, bah tu vas devoir euh, J'ai compris, j'ai compris les... ouais, <rire> En sachant aussi, attention, c'est que on ne peut pas mettre un dégât au-dessus d'un autre. Tu vois, ça, on Évidemment. peut pas le faire. Donc, il faut bien réfléchir. D'où voilà. le côté, il faut bien qu'on discute. Évidemment. Et toi, ton personnage, déjà, les persos font 2 sur 2. Donc, ça va masquer 4 cases. Et en plus, on a nos fameuses attaques de base mmh. ou mmh. capacités spéciales. qui vont. Où on va pouvoir poser, effectivement, ah. des, petits, euh, des petits jetons dessus. Toi, okay. par exemple, tu vas mettre un jeton 2 sur 1. Et dans tous les sens voilà, dans tous les sens. Puisque j'ai un petit logo qui me permet de tourner, voilà. c'est ça? Et en plus, exact, tu vas pouvoir le mettre dans tous les sens. Et en plus, tu peux en placer un autre sur une horde qui est adjacente, adjacente à, une autre, à la horde que tu as attaquée. Tu vas regretter ton choix de personnage tout Parce vois que lui, il a, Bleh il a, il a, il a autre chose. <rire> Donc voilà, une Question. fois. Question. Adjacent, c'est-à-dire que le côté touche ou ça peut être diagonal. Non, ça peut être diagonal. Le adjacent est super large dans le jeu. Donc vraiment... Et alors euh, la dernière question puis après on va je, je, je, on va y aller hein comme ça on. De toute façon après on, on va faire fini. on va faire comme dans mon nouveau job. Dans mon job, quand je lui dis j'ai du mal à comprendre, il me dit t'inquiète pas, tu vas comprendre en faisant. Voilà. Ok, vas-y, tu sais pas nager, ben saute. <rire> <rire> et prends des notes quand tu te noies, <rire> parce qu'il y en a d'autres qu'on va jeter dans l'eau. Euh, là, euh, du coup, euh, qu'est-ce qu'on risque C'est quoi le risque Comment les petits méchants, ils nous attaquent ah, ben, ah, tu vois, hein, pas court, hein Je, je finis avec le, euh, jouer les cartes tour et héros. On va avoir une petite... Exception, tu vois, une fois que tu as mis une tour dans un lieu de construction, tu ne ouais. peux pas en rajouter une dessus. Ouais, c'est dommage, on aurait pu la remplacer par autre chose. Sauf quand c'est une tour où c'est des petits soldats, la milice, ouais. le fantassin et le chevalier. humaines ouais, en c'est ressources ressources. Ouais. encore un, un, un jeu de, de, de cadre sub, quoi. Ah bah, hein. oui, oui. Mais <rire> là, tu envoies en <rire> des petits soldats de qui merde, vont crever, euh, mais qui a... c'est de la merde. Ouais. Donc tu <rire> peux en enchaîner deux. Une fois deux fois la même milice, une seule l'autre euh, oui, tu peux aussi, mais non, Ça fait quatre bonhommes. 8 bonhommes, quand même. Ouais, c'est très génial. Ça. Une fois qu'on a tout installé, donc, on va détruire les plateaux hordes. Donc, les... détruire les plateaux hordes si toutes les tuiles de la horde sont remplies. elles sont pris de la flèche. Ils sont pris de la flèche. Voilà, ils sont détruits. Okay. En sachant que tous les héros qui sont sur une horde qui ont été détruits vont perdre un point de vie. C'est comme ça que tu perds des points de vie. Ah. Et tous tes soldats, bien sûr, meurent aussi à la fin de la bataille. Une fois que tu as détruit une, euh, une horde, tu l'enlèves, et tu gagnes un petit diamant. J'aime bien ça. Bon. Une fois qu'on a détruit toutes, euh, toutes les hordes qui devaient être détruites, on va faire avancer les plateaux hordes. Donc toutes les survivantes, elles vont avancer. Soit de 1, soit alors, si elles ont un, ce petit symbole, les deux flèches, là elles vont avancer de 2. D'accord. Donc ah, elles oui, sont est rapides. Est-ce ouais. qu'elles peuvent passer par-dessus un plateau qui est... Euh, Et le problème... C'est plutôt est... du genre, poussez pas Non, non, non. Le problème, c'est qu'elle est bouche de deux. Un, deux. Mm. Si elle se retrouve mm. sur une case où elle a déjà une horde, eh ben, tu la fais avancer dure. Mm. Donc si en gros... Ça bump pas. c'est pas voilà. comme dans X-Wing. Ça saute. Mais ce qui fait que si tu fais pas attention, <rire> elles peuvent très bien, très bien euh, sortir directement à peine les arrivées. Elle dit Alors, lui. bien lui. Donc, faut faire faut faire attention. Attention. il faut faire très attention. Il va falloir bosser, falloir bosser ensemble. C'est un jeu coopératif. On y va Allez, on y va On y va. Et voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, ce pouvoir-là Parce que je ne pas pas. Ça, quand tu, euh, quand tu la mets, en plus de mettre donc, un petit dégât devant... Je peux attaquer plusieurs Soit, fois, soit droite, soit gauche, tu remets un autre petit euh, un dégât sur une adjacente. Très bien. Voilà. En sachant, bien sûr, que les euh, niveaux 1, c'est un peu... Euh... Est-ce qu'au niveau des choix des personnages, on a été judicieux et on est complémentaires Ou est-ce qu'une fois de plus, on a fait les gros cons et on va se prendre une branlée Non, non, nous. ça va. Ça, ça, <rire> ça, ça va, ça va, ça va. De toute façon, il, faudra... toute façon, il va falloir y aller. Par, par contre, là, il faut qu'on y aille très vite. Hein. Ah, bah, bien sûr. Parce que là, si, si on n'arrive pas à détruire les deux premières, on est mort. Alors, le, ah. le, le setup là, qui euh, nous est euh, imposé, il est imposé par un scénario. Par le scénario Okay. Les seules choses où on a le choix, c'est le niveau de difficulté. Mmh. On en a et là, t'as as choisi bébé, quoi. Voilà, là, j'ai choisi Easy, euh, <rire> donc on a 12 points de vie. Voilà. Scénario bébé. Ok, d'accord. Ok, allez, c'est parti, on donc, y va. On fait donc, on, on passe la, la phase apparition de nouvelles Horde pour le premier tour, et on passe directement par jouer les cartes tour et héros. Donc c'est à nous. Ok. Donc, petit, euh, petite astuce vu que j'ai fait plusieurs parties, moi, je conseille d'essayer des, de se donner au moins une tour par tour Pour la faire évoluer. D'accord. Il faut essayer. C'est pas une obligation, mais donc c'est pas mal. Parce que les, les tours de mage, tu vois, elles sont quand même... Euh, elles sont vachement restrictives. Tu vois, elles peuvent tirer que, de, que devant. Mm. Et la pièce, tu peux pas la bouger. C'est un mm. peu chiant. On, on tourne, on se fait tourner chacun une tour. Euh, oui, par exemple. Tiens, je te donne une tour mage. Donc... Une tour mage qui devient une adepte. Donc, pour se rappeler qu'elle a été augmentée, tu la retournes. Elle est cassée, quand même. Ça, c'est quand tu la casses. Moi, je te donne une bombe Voilà, donc qui devient une artillerie. J'aurais préféré jouer l'artillerie, je t'avoue. Et donc, moi, je t'ai donné aussi une mage, et donc, ça devient aussi une adepte. Ah, je suis content. Ça fait quoi, l'adepte, toi, là Là, tu vois, je peux tirer beaucoup plus large, en fait, et j'ai un logo qui est quand même différent. D'accord. Voilà. Puis j'ai toujours mes mes, mes troufions. Et là on doit le mettre de ce côté-là parce qu'on peut pas jouer ce voilà. tour-là. C'est ça la règle. Ouais. Ah, on peut pas la jouer non. ce tour-là parce qu'on s'est ah, donné. Parce qu'on s'est donné. C'est pour ça que ça, on perd un peu en puissance de feu. Mais bon, à trois héros, on va essayer. Bien sûr, si on voit qu'on a fait une bêtise, on revient en arrière. C'est pas trop grave. J'ai une question. Si peu. Mmh. Euh, j'ai plusieurs attaques de base. Il faut que je fasse un choix où je peux toutes les jouer. Non. Quand euh, un héros, il a un mouvement. Et après, il a une action. Son action, ça peut être soit son attaque de base, soit une ouais. décapacité, soit alors il se repose. Quand il se repose, il récupère toutes ses capacités, parce qu'une fois que tu as utilisé une capacité, elle est épuisée, et tu récupères tous tes points de vie. Donc une fois que tu vas faire que le rocher soit, mm. une fois, tu le retournes et elle est épuisée. <coughs> Donc, genre, moi j'ai un mouvement de 2, je peux faire un truc du genre comme ça 1, 2, et commencer à écraser tout cela, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un premier mouvement. Et mettons, après, je peux dire... Euh, je fais cabouille quoi. Voilà. Tu fais donc une attaque. Donc tu masques de deux. Donc, euh, par exemple, je pince celle-là, quoi. Voilà. Hop. Et en plus, tu vois, c'est marqué... Si vous n'avez pas utilisé de... Si je n'ai pas utilisé de tête, je voilà. peux gagner une tête. Voilà. Là, je gagne une tête. Mmh. Comme ça, ta prochaine attaque, tu vas pouvoir l'utiliser. Je s'appelle Grol. Voilà, tu mets des bains. Je s'appelle <rire> Grol. <rire> Alors, toi, du coup. Moi, je vais avancer. Je vais me mettre là. Mmh. Je vais faire apparaître pour ma première action aussi mon petit euh, mon petit chat. Mmh. Et moi par contre mon attaque c'est une attaque à distance à deux tout droit. Ah. Donc je vais masquer un. Et... Tac tac tac. de toute façon ça revient au même. Ouais. Bon donc il reste. Non mais où je fasse ça bah, ça en une... plus... ah. ouais. ça, ça va revenir un peu au même. Hein. Ok. Voilà. Pour l'instant, là, on a fait tous les héros. Moi, mon chat, ne meurt pas si la horde où il se trouve meurt. Si elle meurt, mon, mon chat, ne meurt pas. Sinon, il, il mm. se fait, euh, fait désarguer. D'accord. Moi, je me déplace à 3. Donc, de toute façon, c'est soit je viens sur un plateau, euh, le plateau de Kevin, soit sur le plateau de Toto. Je ne peux pas atteindre le plateau qui, euh, qui est ici. Tu peux faire 1, 2. Ah bon Directement. Oui, oui, oui c'est assez. Même, tu peux faire 1, 2, 3. Ah, ouais, bah tu attends. peux vraiment aller. Et cette case-là, elle compte pas dans les déplacements Bah, tu peux te déplacer en diagonale. Ah d'accord. Donc c'est juste pour les. Euh... Bon, qu'est-ce que donc on attaque chacun notre plateau C'est judicieux. Faut, faut qu'on défonce ces deux-là. Bah oui, il faut qu'on défonce ces deux-là. D'accord. Donc euh, est-ce que moi j'ai une attaque à distance Bah toi, ton non, attaque, est à attaque à distance. Non, c'est corps à corps. Apparemment, c'est un point. Ah j'ai ça. Celle-là, c'est au corps à corps. Ouais. Mais non, celle-là, c'est à distance. Et toi en plus, c'est. Un, un tiers parfait, c'est-à-dire où que tu sois, mm -hmm. tu peux toucher n'importe quelle ordre où que tu sois. Tu vois, tu es ici et tu peux utiliser ce pouvoir sur celle-là. Bah, je vais fumer le dernier, le dernier de, de, de Toto, là. Oui, le problème, c'est que euh, toi, ça, elle fait, 4, tu vois, elle fait 2 sur 2. Ah, c'est énorme. Voilà. Ah, énorme. Ah, c'est énorme. Ah, oui, d'accord. Sinon, je me mets là, et toi, tu viens me mettre là. Ouais, par exemple. Ouais. Voilà, donc toi, par exemple, voilà, tu peux te mettre non, mais son, son tir, là. J'aurais pu mettre mon tir, aussi. Mais oh. c'était pas très intéressant que je vienne euh, user ça. Ah. Donc c'est plus intéressant que je déplace. Effectivement, tu t'es décalé. On refait. Hop, tu t es, t étais là. Ouais, tu étais là. Hop, tu t'es décalé. Et puis moi, moi je vais pio, pio, pio. OK est-ce ah. que moi, avec euh, ma capacité, une fois que je suis venu là, je peux pas tirer ma, ma capacité là bah toi, ta capacité va être, surtout être utile contre des monstres qui sont qui sont euh, qui peuvent pas être touchés par des attaques physiques ou magiques mm -hmm. ou qui se guérissent. Enfin mm -hmm. donc ça mm -hmm. va, vaut mieux la garder pour bon l'instant. On la garde. Voilà. Ok, d'accord. Ok. Là tu t'es placé. Donc il reste plus que trois petites cases à détruire pour essayer d'optimiser un un max pour pouvoir avoir euh... Moi je peux mettre une bombarde là. Alors c'est mmh. pas super optimisé parce que je peux, je peux faire deux tirs en fait. Ouais mais bon c'est pas grave du moins que. Je vois, moi je suis violet, donc je me, peux me mettre là, voilà. Moi je vais faire pan. Puis voilà par exemple celui Voilà. Moi je suis vert. Pareil, je vais faire pan. Ouais. Et bah, maintenant il reste plus que. Pierre. Donc il reste un pauvre... Un pauvre mec. Alors il reste un pauvre mec. Euh... Moi j'ai hein. celle-là à poser, ce serait peut-être bien que je la pose ici. Non ah. Alors non parce que non. je suis jaune. jaune. Et Donc, je toi, ne peux poser peux... que sur du jaune. Voilà. Toi tu as quatre endroits où tu peux construire tes tours mm -hmm. à jaune. Donc pour l'optimiser, il faut que je la pose là. Voilà. voilà. Et là après tu tires as... un truc comme ça. Ici. Et voilà. Donc là on, a... on les a défoncés. Là, on les a, <rire> oui. a défoncés. Comme ça va pas durer. Donc, on a joué maintenant, <rire> phase 3. Je, je remontre, hein. euh, Toto a mis la bombarde, il a canardé le truc rouge là. Mm -hmm. Toi, t'as mis les archers, t'as canardé ceux-là, ou ceux-là, je sais plus, ouais, mm -hmm. peu importe. Et moi, étant donné que j'avais un truc qui tirait dans tous les coins, comme, euh, comme ici, j'ai posé ça, et je suis venu finir ah. là. Donc ce plateau-là, à, à toi, il est il mort. Il est détruit, et celui-là aussi. Celui aussi. Donc maintenant, détruire les plateaux Horde, c'est le cas. Donc moi, par contre, vu que je suis sur un plateau Horde qui est détruit, eh bien, je me prends un point de dégâts. Oh. Par contre, mon chat, il ne se prend pas un point de dégâts. C'est vache, ça Ah oui, mais bah oui, par contre, moi, je ne vais pas pouvoir faire ça trop longtemps, parce que moi, je suis un peu fragile. Donc, on mmh. l'a détruit et donc on gagne un diamant. C'est la... une particularité de ton personnage de, de, de, de prendre un, un, une impact à chaque fois que tu Non, de non, vous tout aussi, le vous monde avez le va le faire. Ouais. Aussi. Sauf qu'elle bah, a des persos qui sont plus ou moins fragiles. Quoi. Mmh. Donc, moi, je reviens là. Et vous, donc, toi, ton jeu, c'est plus d'être à distance et de faire des choses ouais. à distance sans aller sur les plateaux, alors en fait. Et jouer plutôt avec mon char. Mmh. Mais je vais pouvoir me, me guérir, on hein, n'a pas de. Et là, c'est pareil. Ouais, encore des diamants. Encore des diamants. Alors, rappelle-moi, les diamants, ça sert à quoi Ça va nous permettre d'acheter des tours. Ok. Ça, ça va être, ça va être à la phase euh, et on, 6. Et on aura gagné la partie quand quand on, va, quand on aura euh, réussi à détruire des hordes un peu spéciales. Okay, ça, je vais vous laisser la surprise quand ça va apparaître. Les fameux portos. Les fameux portos. Maintenant qu'on a détruit les plateaux hordes, là, avancer les plateaux hordes. Donc là, elle qui va avancer. Et elle va avancer de deux, vu que la des monstres, des espèces de loups qui peuvent bouger de deux. Et là, ils arrivent chez vous. Ou... Alors attends, question. Étant donné que nous, on était sur un... Alors déjà, vous avez, perdu, vous avez on perdu, on a, perdu, perdu un, un point, point de vie. Voilà. D'accord. Maintenant, quand on a une horde qui arrive sur vous, pas de panique, on ne perd pas d'autres points de vie. Hein. C'est juste qu'elle vous repousse quelque part et vous choisissez où Adjacent. Voilà. Mm -hmm. Donc soit vous vous mettez là, soit vous vous mettez sur une tour. Mais on ne peut pas se mettre sur une tour... Où un y a de construction ouais. où il a déjà une carte. D'accord. Donc après, après c'est me comme là, Je suis un peu plus polyvalent ici. Je peux aller là-haut. Là. Voilà, parce que toi, en plus, vu que tu es plutôt lent, ouais. il vaut mieux que tu te mettes dans des endroits. Et toi, c'est pareil. Donc, elle a bougé. C'est fini. C'était la phase 4. avancer les plateaux. Alors, maintenant, phase 5, on récupère les, les cartes tours et héros. Donc ça, c'est si au cas où... Pour un moyen mémo-technique, on se rappelait qu'on avait joué ou pas notre héros, c'est le cas. Mm -hmm. Donc maintenant, donc, on va récupérer nos tours. Donc celles qu'on a échangées, on peut Elle les retourner, le elles okay. sont accessibles. Et on récupère donc nos tours sur les lieux de construction de notre couleur. Ah, et elles ne restent pas Non, à chaque oh. tour, on peut les refaire. On ne peut pas dire euh, on les laisse Non, tu les récupères à chaque fois. Oh, oh. Ben, Ça nous permet d'être beaucoup plus flexibles. Mais en même temps on paye rien de les mettre à ouais, ouais. de les mettre okay. Alors a... c'est vrai que dans en général dans un tower defense une et fois vrai. que tu as une tour ben voilà as oui, c'est pour ça, ça que je, me, je me disais ouais. tiens qu'est-ce qui se passe pourquoi euh... alors là, une... pourquoi il a une solution enfin ils ont trouvé une, une astuce c'est qu'en fait on, on utilise la magie des portails pour pouvoir déconstruire nos, nos tours pour les remettre D'accord ouais ils ont tout bien tout fait, prêt euh, c'est magique Donc on a récupéré nos tours et maintenant on va dépenser des diamants pour acheter des nouvelles tours alors les, pour acheter des nouvelles tours, c'est assez simple. Pour, dieu, pour deux diamants, on achète une tour niveau 1. Mm -hmm. Et pour trois diamants, on achète une niveau 2. Mm -hmm. C'est tout. D'accord. Et on, on décide à qui on la donne. Mm -hmm. voilà. Et nos sous, ils sont où Ils sont là Ils sont là, c'est en commun. Oh, je suis pas à l'aise. <rire> tu pas à l'aise avec les dépenses, toi Non, <rire> non, je suis pas à l'aise pour... avec partager mon argent. Avec <rire> Alors, pour moi... En je général... suis saigné pour ça, moi. <rire> voilà. Pour moi, il vaut, vaut mieux, en général, acheter des tours niveau 1. -ce et c'est passe les passer pour les monter. Voilà. Comme ça, on s'en garde un. Et vu que la taxe spéciale de Toto, euh, ça va être de nous... Diamants. de nous donner un diamant. Donc ça, à la rigueur, il euh, faut essayer de la faire assez vite. Quoi. Moi, voilà. Moi, je conseille donc d'acheter deux tours niveau 1 et de se garder un petit diamant pour les prochains tours. Voilà. Alors, étant donné quand même qu'il est délégué syndical, est-ce que c'est bon de suivre ses conseils <rire> Je pense qu'on croit à notre carte. <rire> Allez va, on va... Donc on va acheter deux tours, on maintenant il faut bon expert, choisir les tours, parce que tu vois, on a quand même plein de choix. Quoi. Et, le, et le syndicat dilapide l'argent <rire> mmh. du travailleur. Du CSE, bravo, bravo. Du bravo. bravo. Donc pareil, moi je vous conseille d'acheter une milice, parce qu'on n'en a pas, et d'avoir des petits soldats. Ouais, c'est bien. Pour les grèves, c'est toujours pense, utile. Bah ouais, je me dis qu'il faut acheter un truc qu'on n'a pas. Ouais, ouais. Ouais. Ça pareil, on, se... on choisira qui la prend. Ouais. Et après, bah, on a le choix entre une, de nouveau une mage, une bombarde. Euh... Tu peux montrer à quoi ça ressemble, les bombardes niveau 2 là Bah, les voilà. bombardes niveau 2, c'est deux traits de chaque côté, c'est pas mal. Hein, ouais. Ouais. Une fois, là, tu vas attaquer en oh, horizontal, ouais, hein. et après tu vas balancer un peu partout. Il faudrait que ça aille plutôt sur des trucs de coin. Hein. Ouais. Bah, ouais, ouais, les joueurs. Moi, je pas de coin, moi. Donc, ça serait pour le vert plutôt. Hein. Ouais, ouais, enfin, plutôt ici. Ouais, ou là. Ouais, ouais. ouais. ouais c'est vrai. Bon, en fait, tu peux le mettre partout. Non, on, va prendre, euh, ouais, on, va prendre, on va prendre ça, ouais. On va prendre donc ça. Une, une bombarde niveau 1 Ouais. Ben maintenant, faut pareil, il faut qu'on choisisse qui, est, qui se le dispatche. Ben après, on va tout de suite se les donner pour qu'elles oui. elle boostent. Okay. Ben, vous, vous allez voir aussi qu'on va, va avoir du renfort. Hein. On ne va peut-être pas pouvoir les boost. Hein. Ouais. Ah, il déjà, va falloir faut... peut-être les utiliser. Ça ce euh, que oui. En général, les milices, tu les mets, euh, tu les mets au, au niveau de la sortie là, pour bloquer au maximum ce qui sort. Ouais. Donc, ça serait pas mal que ce soit le jaune qui puisse utiliser la milice, je pense. Eh ben, on, va, on va suivre ça. On va suivre ça, déjà. Oui. Moi j'ai déjà une, une bombarde d'artillerie, donc à l'arrière rigueur, je tape deux bombardes. Bah, sinon, je la prends et je te l'échange. Je viens, ah oui, je te avoir une belle bombarde. Comme ça, t'aimes bien avoir une belle Je me suis fait spolier je <rire> rien <rire> du tout. <rire> Maintenant qu'on a fait euh, la phase 6, dépenser les diamants, c'est un nouveau tour. un Tour 2. Allez, Apparition tu des nouvelles hordes. Attention, nouvelle horde. Pour l'instant, ça va, c'est toujours les mêmes monstres, donc pas de problème. On peut voir. Mmh. Mmh. On les met toujours des petits euh, rainures de couleur en parallèle avec la sortie. Tout, Et voilà. Et là c'est pareil, on a du. Encore du monstre. On a du, du monstre, mais euh, on n'a pas de. Alors il y a beaucoup de... de trucs rapides là quand même. Ouais voilà, il faveur agir vite. Et c'est de nouveau. Sachant qu'au prochain tour, on a déjà le premier portail. Qui va nous arriver sur le coin de la tête. Troisième tour, apparition des hordes. Ouais, et en fait, là. Je regarde, et c'est pas l'illusion, on est déjà au ouais, troisième je... tour. Je... Troisième tour. Ça fait combien de tour temps tour On en est à. Minutes, 25 minutes. Ça, fait, euh... Ça fait 2h30 quand même. Non. <rire> <rire> et là. 40 minutes. On Mais va commencer a, a à avoir des petits problèmes. Parce oui, que oui, là, oui. c'est le premier portail. D'accord. Donc là, les nouveaux trucs. Alors, ah, faut qu'on en casse combien des portails comme ça 3 au total. 3 Mais le portail, il rajoute de la difficulté. Car il faut, automatiquement pour l'attaquer, que des tours. Les héros, les attaques des héros ne peuvent pas le toucher. Ok. Donc, que les tours. Ok. Il y a que les tours qui sont, au minimum, de ce level qui peuvent l'attaquer. Donc là, pour l'instant, pas de problème. C'est des tours level 1, donc tout ce que level ouais. 1, 2, 3, peut l'attaquer. Mais la d'autres portails, si c'est marqué 3 dessus, la queue que les level 3 qui pourront l'attaquer. T'as un certain type de monstre, mais le plus gros problème, c'est qu'une fois qu'une tour a attaqué un portail, elle se fait aspirer par portail et donc elle est détruite. Ouh. Donc un seul shoot... Il dit ça avec un espèce de, de, de, de, de rictus <rire> jouissif, alors qu'il joue avec une Un, seul, il est mauvais, un seul shoot. Il, il est mauvais, hein, voilà. hein il est mauvais. <rire> donc un seul shoot et après, elle euh, part. Et en plus, là, des petits monstres supplémentaires, donc on a toujours des petits gobelins. On a une araignée qui est insensible à la magie. Donc les attaques ouais, magiques... Moi, ouais, mais moi, rien à foutre, parce que j'ai le pouvoir euh, de ta oui, ma gueule. mais comme j'ai dit, aucune attaque des héros ne peuvent euh, toucher les... Ah oh, tu fais Eh oui, ça ne sert à rien. Elle va bouger de deux et en même temps là elle a un guérisseur, ce qui fait qu'au début du tour, là où elle doit se déplacer, si le guérisseur est visible, il soigne tout, tout, tout, ah ouais. tout. Donc c'est le premier mec à tuer. Elle vient avec la PHP quoi. Voilà, elle vient là. Qu'est-ce ouais, que ouais, la PHP là. vient tout là <rire> Elle vient avec la PHP. Et là on a une nouvelle qui Ouf, arrive. Du oh là là du monde. Ça, c'est pour moi, celle-là. Je vais te la fumer, là. <rire> oh, je s'appelle Grôle. <rire> Marcher sur tous les gars. Hein. Donc voilà, maintenant, troisième tour. On là, on commence terre. à taper dans le sympa. Excellent. Ouais, c'est exactement ça. Là, <rire> ça commence à devenir un peu... J'ai mal la tête. Là, on va... Alors, on va peut-être commencer par s'occuper de cette chose là-bas. Eh. Et là, magnifique. Et là, voilà. Attends, remets, remets les, les cartes comme elles étaient. Voilà, alors on a d'abord mis le mage. Le mage détruit ces ouais. trois petits monstres. Ouais. Moi, mes tireurs d'élite, vu que je peux les bouger comme je veux, je les bouge comme je veux, et je masque ici. Ouais. Et enfin, on a des archers ouais. qui tuent les deux dernières. Et pour tuer l'araignée, la, il ne faut pas une attaque magique, mais c'est pas une attaque magique, ouais. c'est une attaque physique. Mais le, Donc, point, le point 1 au milieu, là pour... Le point 1, faut, tu peux surtout pas le masquer. Il faut toujours qu'il soit visible. Donc ça tombe. On a de la chance. Donc, donc là en fait, alors, alors en plus là on est baisé, c'est-à-dire que ça c'est détruit. Ça c'est détruit. Mais bien. on a détruit le méchant. Mais on a détruit tout le méchant, ce qui est quand même pas mal. C'est médiocre. Sans, sans utiliser nos figurines. Qu'on peut pas utiliser, je le rappelle. Oui, oui, Les je héros, sais, tout oui, ça, bah, ça. oui, oui, oui, ouais. oui, euh, je, oui. Donc là maintenant il faut aller soit s'attaquer à, à ça, je te propose de se faire don d'une bombarde de niveau 1, soit aller s'attaquer à ça. Donc il se transforme en... Tu me proposes, c'est gentil ça je te, je te fais ce don. On ouais, va moi ce don voilà. que je ne peux, dont je ne peux pas me servir pour tout de suite. On est d'accord Alors, voilà, je peux faire. Euh, non, je, sais, je, je suis mal en point. Ouais. Et comment, comment on fait pour soigner Ça c'est la question quoi. Ben, après ton mouvement, tu peux faire une récupération qui va te permettre de récupérer tous tes points de vie et toutes tes capacités spéciales. Tu peux de nouveau les réutiliser. Tu les retournes. Ça prend mon action de récupérer. Ça, ouais. Donc je peux pas tout. finir sur un plateau. Si, si, tu peux te déplacer, aller sur un plateau, tout récupérer. Ce qui fait qu'au tour où elle devrait se déplacer... Ah ben, regarde, et eh, pof Je reprends mes points de vie, je reviens là. Si je ne m'abuse. Mais à la aussi, ce qu'on peut faire... Parce que là, tu vas devoir perdre un point de vie quand même. C'est pas grave. Ben, sinon, moi, je peux faire ça et faire mon attaque. Et Faut voilà. Tu peux faire ça, toi. Donc comme ça, toi, ça te permet de... L'attaque du petit chat. L'attaque du petit chat. Et moi je... Donc je... l'attaque du petit chat c'est euh, euh, quatre coups de griffe. Hein. Là t'en as mis que 3, mais. Euh, non non. L'attaque voilà. du petit chat c'est juste une figurine de 2. Mm -hmm. et ça c'est mon attaque de base ça. Ah d'accord. L'attaque du hein, petit chat de tout, tout à l'heure c'était l'appel de la nature et tu l'as retourné. C'était l'appel de la nature. L'appel de la forêt. Mm. Après moi je vous propose qu'on fasse monter un peu nos. On n'est pas pressé sur celui-là. Hein. Ouais celui-là il va arriver là donc on peut. Ça permet de Pierre de se. Toi tu peux te bah, soigner. Moi je vais lui. me soigner déjà. Je ne veux pas forcément bouger. Ah, voilà. Tu es comme ça, voilà. tu te soignes, c'est l'important. Après, est-ce qu'il a le droit d'utiliser son pouvoir et après de récupérer Non, parce que euh, Tant pis, si. récupérer, c'est son action. Et là, je ne peux pas poser une tour non plus. Ah, si, pas... si, si, tu peux si, toujours poser. Peux ouais, poser les, les tours, c'est en fait. un... indépendant du héros. Ouais, mais non, que mais ça... Vu... vu que moi, je pose sur du jaune, c'est soit ici, soit ici, soit là. Là, il ah. n'y a plus rien à faire. Là non plus, et puis là, ça n'a pas de sens. Alors, on est bien d'accord que si je pose une, une, un truc là... Je, je n'impacte que cette case-là, en fait. Il ouais. n'y hein mm. a pas de portée supérieure à, à une case. Après, tu as certaines... Mais là, on, ils y sont pas. C'est quand il y a deux flèches. Là, là voilà, par, là, par, là, là, par là, exemple, tu, flèches, pourrais, là, ouais. Ouais. Là, tu pourrais tirer... Tu du... pourrais dire, je mets ça là, et puis, euh, toujours enfin, pas moi, hein, mais... Ouais, ouais. Violet, mets ça là et, ouais. et tire là. Okay, et tu as certaines tours qui ont le même symbole que tu as là. Mm. Donc, où que tu la mettes, et tire. Euh, ouais, font, ouais. tire un okay. tir parfait. J'ai quelque chose à te proposer. T'échanger changé une bombarde 2 contre ta bombarde 2, comme ça, à tous les deux, une bombarde 3. Et moi, je vais filer le archer 1 à pierre, comme ça, il aura archer 2. Bah, Allons-y, donc, artillerie 2. Là, ça devient un obusier. Merci. Et donc, tu m'avais filé une artillerie 2 aussi Oui. Et donc, un obusier aussi. Donc, on les retourne, hein, pour bien dire qu'on les ouais. utilise. Je te propose de te donner aussi les fantassins 2 pour que tu aies des fantassins 3. Merci. Voilà, bien qui bien devient bien. Un chevalier, donc. Et, euh, toi, t'as combien de tours? Ben, moi, dans Archer 1, je te file l'Archer Tireur d'élite. Voilà. les je gars, je pas. suis blindé, là. Et ouais, moi, j'ai plus rien. tout non plus. Ben euh, il reste l'Adepte de, de Pierre. Qui ouais, peut, mais je, je, moi, mais moi, oui, garé. je peux vous filer un Adepte, si vous voulez. Il est quand même niveau 2, il va passer niveau ben, 3. Hein, niveau 3, aspect, ben, hein. voilà. il va claquer, Moi, hein. ben je, moi, je veux bien. Alors, attendez, il faut réfléchir à, à ce qu'on en fera au prochain tour et, et où on est susceptible est. chacun de le mettre. C'est-à-dire que cet adepte-là, euh, si je te le donne à toi en vert, en vert, tu pourras venir le poser soit par mmh. ici, soit par là. Et si je te le donne à toi, il pourra pose... soit venir ici, soit là, soit là et là-bas. Sachant que celui-là, il va arriver ici, ouais. donc c'est plutôt du là. là quoi. Ouais, plutôt le euh, laisser ouais. entre vous. Ouais, donc c'est à Kevin qu'il faut le donner. Oh, c'est subtil euh, ouais. J'aime est-ce que, que, le... Est que ça vaut le coup que moi je te filme mon adepte 2 pour que tu aies un adepte 3 ah bah... ça peut être intéressant aussi hein. Bah carrément. Hein. Tiens allez. Je ne suis que bonté aujourd'hui. Alors en sachant qu'attention, les tours, elles sont quand même limitées. Les niveaux 1, on en a 4 chacun. Enfin 4. Oui. Là après ça passe à 3. Là on a tout pris, c'est à tout prix, quoi. C là, là c'est 2. Une fois que tu as tout pris... Oui, mais maintenant, il faut qu'on se blinde, parce que ce qui va arriver, c'est du violet. Regarde, mon on gros Voilà, jouer les petits cartos, on a fait. Phase 3, donc détruire les plateaux. Oh, donc, on commence par lui. Mm -hmm. Donc, on a détruit notre premier. Vous pouvez être fiers de vous, les mecs. Yes. Vous avez détruit votre premier portail. Là, je propose qu'on coupe, là. Ah. Donc, ouais. En sachant, donc, après, le problème, c'est que les, les ouais, portails... On une panne de caméra. <rire> et nous donne pas de diamants. Ouh. Le portail, c'est vraiment des, des enfants. En plus, elle bouffe tout, nos... tout autour. bouffe tout autour. donc c'est que, que pour. Faut qu'on en flingue trois, hein. C'est pour ça, ouais, faut économiser. Mais faut ouais. des petits aussi pour... Ouais, pour. pour éponger les amis. Ouais. Et elle, par contre, on gagne un petit. Donc ça, on fait rien. Hein. Bah, faut économiser, faut économiser. Je pouvoir vous inquiéter. la partie prend fin immédiatement à partir du moment où on a flingué le, le pour finir le tour ok d'accord mais bon là je pense franchement qu'on est assuré comme des bêtes on a assuré comme des bêtes, donc, euh, comme des bêtes. alors ça, tu peux me permettre la première action ouais kaboum mmh. obusier <rire> boum, boum, boum. alors obusier <rire> boum boum boum. Alors, boum de 3 moi je vais commencer à flinguer ça là comme ça voilà. et en plus et, attaque de flanc voilà en diagonale dans le sens que je veux c'est bon elle est morte bon c'était bien une niveau 3 donc euh... Moi je peux mettre soit du niveau 2 En kaboom soit du niveau 3, 2, 3 en magicien euh... Qu'est-ce que je mets ben, Il faut que tu arrives à mettre euh... ouais, ouais. Oui tu ah, il, faut pas cela. Recouvrir. il faut Moi pas je recouvrir. peux m'occuper de ça si ouais. tu veux Ok d'accord eh ben, je mets ça là comme ça, tu la recours comme t'en as envie. Magnifique. Bien. Bien. Oui. Donc, elle est détruite aussi. Archer Feu à volonté Ah bah, ben, magnifique. Oui. Facile son jeu. Hein. Un Perfect euh, C'est un petit peu. Euh... Un voilà, jeu. puis là, on peut laisser le jeu, euh, le jeu se dérouler. Euh... Voilà. Non, le euh, baston. Euh... <rire> <rire> <rire> Le combat est tapé! Ah bah là, oui, là on a. Hop! Hop! Attends! Attends. On sent les gamins quand même! Tapé! Je prends mes temps là. Le ça là. Et Et tac! Et table rase! Et voilà! On voit qu'il y a les mêmes références, tout va bien. <rire> Donc, on a réussi euh, en mode easy euh, le, le deuxième scénario de la campagne. On débrief Débrief. Allez, eh ben on fait le débrief de Kingdom Rush à faille temporelle. Mmh. C'est le nom de la, boîte, euh, oui, initiale. de la boîte de base. La boîte de base. C'est un c'est Kickstarter, c'est chez La boîte de base par contre est vendue partout hein, chez partenaires, partenaire. Mm -hmm. à... en mm -hmm. boutique. C'est dispo en boutique. La boîte de base oui. C'est très sympa ça de la oh, part de l'éditeur de mettre à dispo en boutique. Ouais. Et le reste devrait arriver si je marche euh, toutes les extensions devraient arriver. D'accord. Ok. Alors au niveau des extensions, je vois. Euh... Euh, Qu'est-ce que ça apporte euh, C'est des nouveaux scénarios. C'est alors la DS Araignée. Voilà. Alors la DS Araignée, c'est la plus grosse des extensions. Ça rapporte une nouvelle campagne de sept scénarios. Ouais. Voilà. Deux nouveaux boss, deux nouveaux héros. C'est des boss qui sont là. Ouais. Euh, qui euh, y en a une et l'autre je ne l'ai pas sorti. Ça c'est le boss de la boîte de race. D'accord. Okay. Donc ça ça rajoute voilà une, une une bonne rejouabilité, avec des, des nouveaux monstres aussi. Tous les monstres qui sont en rapport avec bah, le, le fleuve du, du jeu vidéo, donc t'as des momies, t'as les, les sauriens, t'as les araignées justement. Donc ça rajoute de la difficulté et des, et des choses comme ça. Dans la boîte de base, il y a combien de scénarios et t'estimes le temps de jeu à combien de temps Il euh, y 10 scénarios qui font la campagne, plus un scénario rejouable perpétuellement, euh, qui fait un peu du hasard. Et chaque scénario, ouais, faut compter en moyenne une heure. Une heure, d'accord. Okay. Et quoi. puis ensuite, dans ce, dans ce pack araignée. Donc, sept scénarios en Sept plus. Scénario de plus. Euh, la, la 3D Tower Extension. Donc ça, c'est C'est ça qui permet d'avoir les petits euh, slots, ouais. Voilà. Sinon, c'est des petits transparents qu'on pose ouais. sur le plateau. C'est pas top j'ai pas j'ai ouais, ouais, pas que c'est pas top ça c'est moi j'ai apprécié qu'on ait euh, ouais, euh, qu'on ouais, qu'on ait du volume c'est on avait le sentiment d'être vraiment au dessus mm. en train de tirer quoi c'est mm. c'est anecdotique mais euh, un ouais, FM, ça, euh, euh, voilà, ouais voilà voilà, voilà faut, un faut de des... sense, ouais. donc ça j'avoue que c'est un ouais, pour moi là faut les prendre ouais mm, c'est pas mm, c'est pas c'est cosmétique mais c'est pas déconnant la boîte de base elle va coûter combien en magasin je crois qu'elle va être un petit peu plus de 50 euros D'accord, ok. Ouais. Et toi, c'était un all-in à combien euh, Un peu plus de 100 euros, parce que j'ai la boîte de base, Deluxe. Dans le Deluxe, en fait, il y a les petits diamants, ouais. parce que sinon, c'est des petits jetons, les petits cœurs, ouais. qui pourraient être rouges, que j'aurais rouge, un de ces quatre, <rire> et des, des, tout ce qui est rangement, en fait. D'accord, ok. Voilà, voilà c'était un petit... Euh... Donc, le support de cartes qui est là, et sur lequel, avec lequel on a joué, c'est ça... KS ouais. ça. Ça, ok. D'accord. Donc quand on achètera la boîte en, en magasin, on n'aura pas toutes ces non. facilités. que Tu as le le range, ouais, le, le système range de rangement. base, mais ouais. tu n'as pas des petits rangements comme ça. Ok, d'accord. Très bien. Ça, c'était cadeau KS. Ouais. Et ça, ça doit coûter, je pense, dans les euh, 40, balle. Ouais, plus de 40, un peu plus de ouais. 40 balles, oui. Et il y a aussi, mais ça, je les ai rangés, des tout petites extensions avec un nouveau personnage et un nouveau boss. En plus. Ok. Il y a quoi, alors les boss, bah ça, il est fort connu dans le jeu vidéo. Ouais. D'accord. Avec un nouveau héros et quatre nouveaux scénarios. Donc en termes de scénario, là vraiment ce qu'il faut largement pour jouer. On peut jouer jusqu'à combien celui-là À 4 celui joueurs et il a un mode solo aussi. Alors, y un mode, mode, mode solo, solo. Ça, mode est solo il est euh... il est rude hein. Ouais, il, est rude. Ah, il faut, faut être en accord avec soi-même quoi. Il est assez rude <rire> mais euh, moi j'ai fait le pour l'instant euh, au maximum on a joué à 3. Et comme vous avez vu, c'est super fluide. Ça s'accélère très vite, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Très ouais. vite, on comprend les mécaniques. Et... Mm, mm, mm, mm. Ouais. Toto, ton retour, toi, sur cette expérience aujourd'hui? Moi, je suis un gros fan du jeu téléphone mobile. Et tu retrouves vraiment tout l'imaginaire qui est autour avec les, les personnages, tu vois, tu les reconnais tout de suite. Quand as joué, tu, tu te replonges tout de suite dans le, dans le jeu. J'ai je, trouvé ça très fluide, très sympa à jouer tu te marches pas trop sur les pieds, tu es, mmh. es vraiment dans une dynamique où tu joues hein. ensemble. Ça, c'est vachement intéressant. Je pas trouvé que l'opposition était folle, mais c'est parce qu'on a joué à un ouais, niveau ouais, très faible. Euh, tu comprends très vite ce qu'il faut que tu fasses. Maintenant, je vois bien comment tu peux complexifier le jeu en faisant arriver plus de monstres, en faisant euh, des, des tuiles peut-être un peu plus complexes. J'imagine qu'il qu y, y a des cartes en fonction du level et que les tuiles sont plus complexes en fonction du ouais, level. Alors, déjà, à partir du, du, du quatrième scénario, en tu fait, n'as plus un royaume, mais tu en as deux. Donc t'as deux sorties, ouais, donc euh, pour gérer les deux sorties déjà c'est un peu différent et effectivement tu as des tuiles qui sont de plus en plus dures euh, contre toi tu as plus d'entrées de monstres donc as plus euh, mmh. de tuiles de monstres qui arrivent à voilà. toi Donc là tu disais que tu avais quoi, 16 scénarios au final, si tu fais la somme de tout ce qu'il y a euh, as plus parce que bon, gentiment là une petite carte où oui, tu peux mettre comme tes... Comme dans le jeu vidéo Ou ouais, ouais. as même des petits autocollants où tu peux mettre Oui t'as tes... une trentaine quoi ah, ouais. Ouais. Un petit peu legacy ouais, euh... Oui oui tu mets tes... T'es fait quoi. Ouais, ouais. Que as fait. Là où Donc, je vais être un peu plus euh, réservé, c'est sur la rejouabilité du jeu. Alors oui, ok, tu peux changer les personnages, ouf, ouf, les, les effets qui sont différents, mais ça a, pas un, ça a un impact sur le jeu, certes, mais je suis pas sûr que la rejouabilité soit vraiment ouf là-dessus. Ouais, t'as juste le niveau de difficulté, effectivement, et le nombre de joueurs. Quoi. Si t'as fait toute la campagne ça. en solo, ça va être un peu différent. Et effectivement, euh... moi par exemple, disons que la rejouabilité fait que là je suis au cinquième scénario. Et je l'ai fait trois fois. Et à chaque fois, j'ai perdu. Donc, t'as un côté rejouabilité vu la difficulté du jeu. Quoi. Ouais. Et la rejouabilité, c'est pas, pas de passer le boss, quoi. Ouais. Mais c'est fois la que tu l'as passé, c'est vrai que t'as. Tu pas une expérience vraiment différente du jeu quand tu refais le scénario, mais avec des volumes différents. Ah, ouais. Oui, parce qu'il y a une synergie entre les personnages qui fait que même si tu joues d'autres personnages, euh, l'équilibre se retrouve et euh, on retrouve l'équilibre que nous, on a réussi à, Moi, à créer. Mmh. Euh, à moins vraiment que tu dises, je vais faire que des bouga euh, bouga et on, finalement, je vais me, me rendre la, la partie beaucoup plus difficile. Euh, ces personnages-là, euh, ces gros personnages-là, ils arrivent posés sur un plateau alors eux, quand ils arrivent sur le plateau, ça prend l'effet d'une Horde et ouais. en fait leur point de vie, c'est sur un paquet à part. D'accord, ok. Ils ont tellement de points de vie, en fait, c'est des cartes, ah des... Ouais, une ouais, fois ouais, que tu as détruit la première ouais. carte, va avoir un événement et tu vas devoir attaquer la deuxième carte. D'accord, ok. C'est pour ça qu'ils ne qu sont pas en plateau classique de Horde. Ok. Bon, moi, moi qui suis très, euh, très récréatif dans ma consommation euh, des jeux, euh, j'ai ai beaucoup aimé en fait, j'ai beaucoup... enfin, vraiment apprécié je trouvais ça euh, simple à prendre en main, euh, au début j'étais un peu, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la tronche, mmh. Et c'est vrai que tour 2 ça y est, t'as compris ouais, euh, ouais, ouais, ce qu'il y avait à faire, euh, bon alors après je suis un peu de l'avis euh, de Thomas, est-ce que euh, euh, j'irai jusqu'au bout de la campagne, j'aurais l'impression de refaire sensiblement toujours la même chose mais en, en, en augmentant la difficulté, et comme justement moi je suis très récréatif, J'aime pas trop la difficulté. Ouais. Euh, je suis pas un chemin hardcore gamer qui aime le défi. Euh, J'aurais peut-être un, un, un petit peu peur. Ben, par contre, j'ai trouvé euh, super intéressant euh, cette histoire où on joue tous en même temps. J'ai toujours du mal avec ces jeux où on joue tous en même temps, ouais. où je me dis ça va être brouillon, ça. Là, c'est de la vraie concertation. Ouais, Et euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on joue tout le temps dans ce jeu Il n'y a pas de temps ouais. mort et euh, oh mon dieu il y a des jeux où quand t'attends ton tour oh, là, tu, c est c est... Oh, ouais. tu te fais chier tu ouais. décroches et t'es plus dans le trip et là euh, moi j'ai eu à aucun moment un sentiment de retrait dans la partie et de désintérêt de ce qui se passe dans la partie et euh, surtout même quand tu joues pas t'es à la limite de regarder les autres en disant vas-y voilà, c'est voilà. voilà. voilà, ouais, pas l'effet euh... Alpha, euh, le joueur Alpha, quoi. Ça. tu veux amener tout le monde, non ouais, faire ouais. comme ça, comme ça. Enfin si, il y a eu un moment quand même où j'ai poutré un truc en entier tout seul. Ouais, ouais. C'était l'alpha là, mais t'as pas, pas aimé, ça. du coup t'as… Il a fallu rebaisser Donc, un peu, t'as… Voilà, il y a un moment voilà, beaucoup trop de puissance en fait. Je fait pipi, puis hop, il est venu, il a fait pipi, un tout petit peu plus haut. Quoi. Un, un ça, pierre ouais. comme ça est dangereux, <rire> Je tiens à le dire, il faut, il faut savoir. J'ai juste un tout petit reproche moi, au niveau du game design. c'est. On en parlait pendant la partie. Quand tu places une tour, donc, traditionnellement, dans les Tower Defense, bah, t'aimes bien qu'elle reste là. Mmh. Et après, tu viens l'améliorer. le fait d'avoir les tours oui. qui se retirent et tout. Voilà. C'est le seul grief, franchement, que je peux avoir sur ce jeu. Alors, moi, j'ai eu cette impression-là aussi, mais comme on la récupère au même niveau qu'elle était. Et puis, qu'après, mmh. on peut la. Enfin, j'ai quand mmh. même vraiment eu l'impression, dès le tour 3, d'avoir un pool de tours ultra, ultra puissante. Ouais, ouais, et euh, ce qui m'aurait, au contraire, gêné. Je pense que c'est à ça qu'ils ont pensé c'est qu'en les récupérant, tu peux les redéployer différemment. Mmh. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de dire « je pose une tour et puis elle va grandir là où elle est », mais c'est peut-être pas intéressant qu'elle grandisse là où elle est, mmh. parce que tu te retrouves avec une tour ultra badass à un endroit qui était euh, certes euh, judicieux au moment où je l'ai posé, mmh. puis moins mais judicieux moins... Euh, plus tard. Donc, je, je pondère en disant que finalement j'ai bien aimé récupérer ma tour pour mm. pouvoir la redéployer. T'as un côté euh, dynamique, parce qu'une fois que tu placé toutes tes tours et que tu touches plus, bah t'aurais plus, plus rien à faire. Quoi. Aussi, ouais, C'est ah ouais, euh, ouais. ce que j'aime bien dans la tour de defense. Tu, ouais. tu, tu fais le choix de mettre ta tour là parce qu'elle a mm. elle a un éventail euh, sur ce qu'il y a autour. Moi j'aime bien ça. Mais euh, je, je, je trouve ça très sympa quand même. Mm. Est-ce que, est que dans le dans le mode solo euh, euh, le, le rythme est exactement le même c'est à dire qu'il y a également de la récupération comment tu fais pour te filer une tour à toi même bah, euh, tu, comment tu l'as en fait tu donnes ta tour et tu l'augmentes et tu l'augmentes et tu la retournes disons toi. que le mode euh, vraiment un joueur c'est un peu spécial c'est vraiment spécial parce que tu vas avoir ton héros principal et tu vas avoir trois héros secondaires où tu vas pouvoir utiliser une seule fois par partie un des héros il va pouvoir arriver n'importe où et il fait son attaque de base et après il, il se barre hmm. donc c'est vraiment une autre, euh, une autre approche euh, que je trouve peut-être un peu trop dur. J'ai l'impression que le mode solo est vraiment trop dur par rapport au mode... T'as essayé, toi Oui, ouais, j'ai ouais. essayé plusieurs fois. Et, et je te dis, je suis arrivé au, au quatrième scénario, à me dire, mais comment je peux réussir à faire, quoi. Mmh. J'ai essayé d'optimiser à fond, mais... À chaque fois, il m'arrivait un moment où ça passe, où as un portail qui passe. Ça, C'est parce que t'es pas très bon. Il y a la tête de ça. Ouais. Faut que je peut-être me. Je, je reviens. <rire> je reviens au cas. Je reviens au cas où ça a intéressé euh, des gens sur euh, la commercialisation euh, du jeu. On est bien d'accord. Donc il y, y aura que cette boîte-là qui sera commercialisée. Les autres ne seront pas commercialisables euh, ou pas dans l'immédiat. Pour l'instant, non. C'est pas prévu. On peut les acheter sur le site de Lucky ouais. Lucky the Game. Ouais. D'accord. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'équipe de, de Game a lancé une deuxième campagne Kickstarter. Et dans cette campagne, on peut racheter tout ce qu'il y a dans la première vague. Mmh. Donc cette boîte ouais, de base, plus tout ce qu'il y a oui, derrière moi. J'aime bien, moi, cet esprit-là, parce que mmh. j'ai été beaucoup frustré de participer à des KS, puis de me rendre compte que finalement, euh, j'avais obtenu aucune exclusivité, puisque tout ouais. était disponible directement euh, sur Philibert après. Quoi. Ouais, alors que là, il a un petit côté... Un vrai euh, sentiment d'exclusivité pendant un moment. Ouais alors moi ça me dérange pas trop ce côté de pas avoir forcément une exclusivité. Mmh, ils ont un moche. côté prix, moi. C'est ouais, ouais. vrai que si tu aides une, une campagne et qu'en fait en oui. fin de compte, oui. à l'extérieur, tu peux l'avoir beaucoup moins cher. C'est enfin, euh, un cas qui s'est bien passé? Euh, oui, oui, oui, ils oui, ont rapporté euh, a eu 11 000 backers ouais. pour un million cent ouais. euh, mille. La Le question, c'est qu'il s'est bien passé, ça a été livré dans les temps. Euh, il y a eu, eu un a peu été... de retard, mais plus à cause du Covid, parce que c'était l'année dernière, donc c'était en plein milieu du Covid. Et ils ont eu, bah, voilà, il a eu un peu de cata, euh, les fameux cœurs euh, gris ouais. au lieu d'être rouges, bon. Et ce côté un peu, justement, ouais, les plateaux qui étaient un peu abîmés. Oui, parce qu'on voit que ça s'abîme un peu. Ouais, ouais, ça s'abîme un, ouais, ouais, ouais, ouais, un peu. En de rangement, c'est bien, mais ça Ce système de plateau, là il est, il est rigolo au début, parce qu'il se range facilement, ah, mais, mais il n'est il pas, il est pas judicieux, en fait, parce que finalement, on regarde, ouais, voilà, ouais, ça gondole. Et puis ça va s'abîmer au fur et à mesure du temps. Ouais. Ouais, ouais, ah, ouais, c'est leur premier gros jeu avec plein de matos, donc ils ont essayé de faire des choses. Mais le ki, c'est pas des petits nouveaux, quand même En termes de jeu, non. Mais en termes de de qualité et de grosseur de jeu, quand même, c'est leur premier véritable... Euh, D'accord, ok. Est-ce que sur euh, les différents scénarios, la taille de la map change Est-ce qu'il y a plus, plus de cases oui. pour arriver à la ah, sortie Oui, D'accord. Yeah. Parce que là, j'ai trouvé, trouvé la partie un peu euh, oppressante, ouais, ouais, parce que au la... bon terme. Ouais, Mais euh, ouais. Parce qu'en fait, tu as le monstre qui arrive, tu sais qu'il avance de deux, donc il faut tout de suite que tu le tues, quoi. Bah, après, oui, les, les maps ne sont pas non plus énormes, parce que justement, tu as toujours cet effet-là, où quand tu en as une qui arrive, il faut que ça soit euh, donc, efficace, très, très vite, quoi. Pour essayer d'être le plus efficace possible. Ok. Bon, bah moi j'ai bien kiffé, t'as d'autres choses à nous dire. Hein. Alors donc, la nouvelle campagne. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Donc là, tout ce que là, vous pouvez voir, c'est de nouveau disponible. Et là, une nouvelle boîte de base. Ouais. Avec une nouvelle campagne, avec euh, cinq nouveaux héros. Ouais. Donc, plein de nouvelles mécaniques. Ah Voilà. Ah, <rire> j'ai envie de dire Ah, c'est dommage le mec qui a, qu a, qu a pledgé euh, le premier Non, parce que il... euh, c'est pas les mêmes scénarios, c'est une nouvelle campagne euh... Ouais, mais s'il y a des nou nouvelles mécaniques de jeu tu euh, je bah, Ça avoir se leur... rajoute, quoi Ouais, mais il faut que tu y retournes, quoi C'est ah, des bah, mécaniques de jeu qui sont liées aux nouveaux personnages qui arrivent ou c'est vraiment de jeu, quoi Alors, t'as des nouveaux persos, donc qui okay, changent un peu ça, la mécanique pas là, Mais ouais. t'as vraiment... des nouvelles tours et en fait, t'as un nouveau système des, des tours, où en plus de les améliorer, tu vas pouvoir leur rajouter vraiment un petit autocollant, réutilisable à plein de fois, où tu vas pouvoir la personnaliser ta tour. Exemple, une tour d'archer, tu vas pouvoir lui mettre un petit soldat en plus. Ouais. D'accord. C'est plus un add-on que... Non, c'est... Non, ouais, ouais, c'est plus un ah, add-on. Euh... Après, t'as le même système de règles, avec le même, le même chemin, voilà, t'as... Mais t'as des petites choses nouvelles pour agrémenter, pour donner... Une véritable plus-value à la V2. Mais, ouais, mais alors ça veut dire que t'es obligé de remettre ton paluchon, quoi, t'es obligé d'y retourner si tu veux avoir... Euh... C'est frustrant, non, pour ceux de... qui ont fait la première euh, saison de KS euh, Non, moi, bah, tu vois, je, là, je l'ai faite, ça me frustre pas, parce que je boîte en plus, c'est pas un remake de... Ah la non, première non, non, c'est euh, vraiment une autre une boîte en plus. plus. Ah, c'est une, okay. de... une deuxième campagne, compris. ouais. ouais tu vrai. y vas ou pas tu vas... Là, Je vais y aller. J'y suis. Qui est déjà. <rire> et c'est la même mécanique, ça veut dire que tu vas avoir une grosse boîte de base, ouais. une boîte d'add-on gratuite, ouais. et sans doute, je pense, deux petites boîtes avec un héros et un nouveau boss. Donc en gros, si vous avez raté le premier KS, vous pouvez tout racheter sur tout le racheter. site de Lucky Duck Game. Vous pourrez racheter la boîte de base un peu moins augmentée dans les commerces. Mm -hmm. Vous pourrez obtenir les add-ons sur le site de Lucky Duck Game. Et en ce moment, il y a un KS qui vous propose. Tout une tout genre achetée. de saison 2 ouais. avec une boîte de base et avec de la ouais. et toi t'as rempli j'ai rempli de... Olin Olin Olin Olin